Déclaration des députés. Le député de Sudbury. Merci, M. le Président. L'identité française est centrale à Sudbury. Une grande proportion de la population parle les deux langues et je voudrais euh, parler de Gaëtan euh, Gervais qui est décédé la semaine dernière, qui a, été, qui a porté sa contribution à la communauté franco-ontarienne. En 1975, il a créé le, le, le, le drapeau franco-ontarien avec l'étudiant Michel Dupuis. Euh, il a, ce, ce drapeau a été hissé d'abord à l'université de Sudbury et c'est euh, un symbole de l'identité franco-ontarienne. Euh, et euh, nous avons été choqués par euh, la suppression du comité des services en français euh, et, euh, il y a beaucoup de préoccupations pour, euh, car euh, cela représente euh, des rêves euh, qui sont perdus. Euh, je voudrais dire à mes concitoyens que euh, je vais lutter pour les droits des Franco-Ontariens en Ontario et euh, mon parti demande au, au gouvernement de euh, renverser les coupures contre les services en français. Déclaration des députés. Le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. À bien des reprises, les étudiants de nos communautés euh, ne sont pas reconnus. Et je voudrais parler euh, d'une personne de ma communauté de Milton qui a agi pour éviter un incident qui aurait pu être euh, catastrophique en euh, 2017. Un pilote euh, qui euh, venait des États-Unis en avion euh, a eu des difficultés pour atterrir en raison d'une très basse visibilité et le pilote a pu suivre les instructions et euh, l'orientation du euh, euh, chargé du trafic aérien Steven Stephen a remarqué qu'il y avait beaucoup de stress pour le pilote en question et il a gagné le prix pour les étudiants en matière de service aérien. Et au nom de mes collègues, je voudrais remercier et féliciter Stephen Newman de Milton. Le député de Algoma-Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Alors, à nouveau, nous sommes au début euh, de, de l'hiver. Les, les différentes routes dans la province, de très nombreuses routes, connaissent des difficultés. Nous avons des problèmes dans le nord de l'Ontario. Nous voulons euh, aider dans d'autres régions de l'Ontario euh, pour pouvoir se déplacer d'une communauté à l'autre. Et il faut faire des détours. J'ai entendu le ministre s'exprimer ce matin pendant la période des questions et répondre à des questions en disant que les gens de, du nord de l'Ontario devront simplement ralentir, devront simplement conduire en fonction des conditions météo. Euh, nous avons fait et qu'ils ont fait des améliorations euh, dans, sur la route. Mais nous voulons avoir euh, du sel sur les routes, du sable sur les routes. Nous avons besoin d'aller, de nous rendre dans nos écoles, euh, de, sur notre lieu de travail, en, emmener nos enfants dans, à, à leurs activités. Le fait de ne pas avoir de route en bonnes condition est un problème. Quand on voit ici que... Et il y a une différence entre les routes. Quand on passe un carrefour, on voit qu'il y a des différences de services fournis par les fournisseurs de services. Dans le nord de l'Ontario, nous méritons mieux. Nous avons besoin de notre part, nous méritons notre part et nous, et nous méritons de bonnes routes. La députée de Carlton. Merci, M. le Président. M. le Président, au cours de vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir le président du Conseil du Trésor euh, dans, mon, dans ma circonscription euh, de Carlton et j'ai emmené le président du Conseil du Trésor euh, au Carleton Raceway qui va être euh, l'endroit où sera euh, le nouveau casino à Ottawa et nous avons parlé des différentes occasions qui allaient se présenter. Par exemple, avec l'expansion du casino euh, qui devrait être euh, terminée en 2022, nous aurons 1900 emplois de construction et il y aura après 2 000 employés à temps plein quand l'expansion sera terminée. Et puis j'ai emmené le, le ministre euh, à la plus grande ferme et euh, fabrique qui s'appelle Carlton Mushroom, euh, qui emploie 120 personnes et qui a l'intention de euh, connaître une expansion également. Nous avons parlé de la technologie dans le secteur agricole. Et, je voudrais remercier les responsables du Casino et de Carlton Mushroom de nous avoir reçus et d'avoir permis une visite pour le ministre pour montrer les occasions que nous avons en matière d'emploi dans notre circonscription et qui montre que l'Ontario est vraiment ouvert pour faire des affaires. Merci. Merci. La députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler euh, des changements importants dans les plans euh, pour euh, l'aide aux personnes ayant une invalidité. Nous avons euh, besoin d'avoir une clarification sur la nouvelle définition d'invalidité et des impacts que cela représente. Mes concomitants sont préoccupés. Joyce, par exemple, euh, qui euh, reçoit les prestations à l'heure actuelle, quand elle euh, elle a fait sa demande, euh, les prestations euh, du RPC ont été prises en compte en fonction de ce qu'elle recevait en vertu du programme ontarien. Donc, euh, et, et il y a beaucoup de euh, personnes qui pourraient ne pas être éligibles avec les nouvelles règles. Le gouvernement Ford veut exclure euh, un grand nombre de personnes de services essentiels. Il y a beaucoup de gens vulnérables qui se retrouveront encore plus pauvres. Et, et euh, il y a de nouvelles exemptions en matière de revenus. Euh, sous le nouveau, en vertu du nouvel plan, euh, les gens seront punis pour avoir un revenu modeste. Les personnes qui ont une invalidité, qui gagnent plus de 6 000 de revenus d'emploi, vont recevoir seulement 25 sous pour chaque dollar qu'ils gagnent. Et cela est honteux. Et contrairement à ce que dit le gouvernement Ford, ce programme ne rend pas les gens plus dépendants par rapport au gouvernement. Ces programmes donnent aux gens la capacité de libérer. Vivre, de, de vivre avec dignité et indépendance. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le député de Whitby. Merci, M. le Président. Je voudrais parler de la clôture, euh, de la fermeture de General Motors à Oshawa et je voudrais apporter mon soutien aux employés. Euh, en tant que personne qui a soutenu euh, cette base manufacturière, les nouvelles que nous avons eues hier euh, ont été terribles. Euh, le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour aider les employés de GM. Notre gouvernement déploie l'équipe de services de réemploi et de reconversion, euh, et le Premier ministre euh, Ford a parlé au Premier ministre Trudeau ce matin. Nous voulons pouvoir euh, que soit élargi l'assurance-emploi et qu'il y ait euh, une, un plus grand élargi, élargissement d'entente sur euh, le marché du travail. Nous, a, nous avons toujours été résilients. Nous survivrons, les gens de la communauté survivront. Même si euh, la euh, fabrique ferme, euh, nous restons optimistes. Le, les euh, députés euh, de, de Durham veulent aider les familles qui se retrouvent euh, en difficulté. Il s'agit de soutenir leur euh, industrie. Merci, Monsieur le Président. Au cours du week-end, j'ai participé à un atelier sur les droits des personnes aînées euh, par, avec une organisation intitulée euh, Rights Plus. Euh, 30 résidents euh, principalement d'origine immigrée ont participé à cet atelier pour savoir ce qui était proposé pour les personnes âgées et les locataires. Euh, il est très difficile pour un nouvel immigrant de savoir quelles sont les règles quand ils arrivent dans un nouveau pays. Et cet atelier a aidé à montrer quels étaient les droits des personnes âgées envers de la charte canadienne et euh, en montrant le filet de sécurité qui existe en Ontario. Le groupe a également partagé euh, ses préoccupations quant au fait de transport public. Euh, une, un, un des participants euh, a exprimé sa préoccupation en disant que cela faisait sept ans qu'il attendait un logement social et qu'il y avait 75 000 personnes qui étaient avant lui sur euh, la liste d'attente. Et ce gouvernement qui veut euh, éliminer le contrôle des loyers vont faire en sorte, va faire en sorte qu'il y aura moins de, de possibilités de vivre correctement. Les personnes âgées que j'ai rencontrées pendant dans la fin de semaine, contribuent à l'économie, ont travaillé fort, ils ont payé leurs impôts et donc nous devons faire des efforts pour les aider. Je voudrais remercier Right Plus et d'autres organisations pour leur très bon travail. Merci. Le député de Markham Unionville, Monsieur le Président, récemment, j'ai rencontré plusieurs parties prenantes à Markham Unionville, parties prenantes comme des petits entrepreneurs, des représentants de grandes entreprises technologiques, pour parler du projet de loi 47 la loi sur euh, euh, l'Ontario qui est ouvert aux affaires. Et Il y a beaucoup de parties prenantes qui ont dit qu'il y avait des préoccupations pour euh, ce qui était d'augmenter le salaire minimum de 36 en un an ce qui a une incidence sur leurs dépenses, en particulier pour les petites entreprises, donc une, euh, ces petites entreprises qui sont touchées de manière disproportionnée par euh, cette décision et que et certaines entreprises ont dit qu'elles euh, recruteraient moins ou pas du tout. Beaucoup de travailleurs sont touchés par euh, cette décision, en particulier les jeunes. Monsieur le Président, nous écoutons les entreprises, nous consultons les parties prenantes, et nous avons l'intention d'apporter des changements dans notre province qui a été euh, gérée de manière euh, désastreuse par l'ancien gouvernement. Notre gouvernement soutient les petites entreprises grâce au vote sur le projet de loi 47, parce que nous considérons que quand les petites entreprises ont plus d'occasions pour prospérer, nous pouvons tous bénéficier de leurs accomplissements. Merci, M. le Président. Merci. Le député de Haldeman, Norfolk. Merci, M. le Président. Les fêtes qui s'en viennent vont nous permettre de participer à beaucoup d'événements. Nous allons avoir un bazar de Noël, des défilés, des concerts chez nous et à Norfolk. Nous avons le Festival des Lumières et cette année, marque le 60e anniversaire. Les organisateurs présenteront euh, un spectacle de lumière avec une très bonne euh, efficacité énergétique. Il y aura euh, à Wellington Park, Wellington Park euh, différentes expositions de lumière avec euh, l'atelier de Santa euh, qui seront illuminés par la technologie par DEL. Uh, il y aura des gens de uh, Union Farm, et des représentants des petites entreprises, des restaurants, uh, des commerçants. Et puis, uh, uh, il y a la participation des, de bénévoles, de familles, uh, de scouts. Et je voudrais donc uh, vous inviter tous. Uh, si vous n'êtes jamais venus, uh, venez à, à apprécier une tasse de chocolat chaud, écouter uh, des, des des de chansons de Noël euh, du 1er décembre au 6 janvier. Merci beaucoup. Cela conclut le temps pour les déclarations des députés. Rapport